J'ai les clés, je ne vous dis pas comment, on est rentré à la maison avec une construction incroyable, système D. Voilà le système D. Heureusement qu'on a eu de l'aide. Hein. On va récupérer le scooter, les clés sont là. Je vous dis pas l'aventure, là je ramène l'échelle chez des amis. Heureusement, en fait, dans le malheur d'avoir laissé coincer les clés dans le scooter, on a eu plein de petits bonheurs. On était à côté d'un commerce euh, qui, euh, qui est dirigé par l'une de mes amies, qui euh, avait euh, du personnel ouvert parce qu'on est dimanche en plus. Donc, euh, ils sont venus nous prêter main-forte, nous raccompagner à la maison. J'ai d'autres voisins qui ont une grande échelle. L'échelle n'était pas assez haute. C'est les fêtes chez nous, dans la ville. Donc, il y avait de quoi prendre... On a pris, un... c'est la fin des fêtes là, on a pris de quoi, de quoi prendre pour surélever l'échelle, je suis monté à l'étage, j'ai pris des clés, je ramène l'échelle. Donc même dans un malheur, il y a plein de petits bonheurs qui font qu'on qu arrive à trouver des solutions. Même dans les malheurs, il y a des bonheurs qui nous permettent de trouver des solutions. Alors là il est tard, on a perdu pas mal de temps, le principal c'est qu'on y soit, ce sont les feux qui signalent les fins la fin de la fête chez nous, dans notre ville. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.